Salut jeune investisseur moderne, j'espère que tu es en pleine forme. Écoute cette vidéo qui va te parler d'une société qui est en train de faire le buzz et qui te promet de belles rentabilités. Alors, je vais aller droit au but, tu me connais. En investissant 500 dollars et en suivant ma stratégie, au bout de 11 mois, tu vas pouvoir récupérer 18 000 dollars. C'est vrai que ça peut tout de suite surprendre et on peut se dire, mince, mais comment est-ce possible alors, d'une part, il va y avoir bien sûr la possibilité de faire des intérêts composés et forcément de réinvestir chaque somme gagnée. Et en plus, dû à la rentabilité mensuelle, et eh bien forcément, cela est possible. Maintenant, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est légal Est-ce que ça va fonctionner Quel est le risque Comment ça fonctionne Tu sauras tout en détail en regardant cette vidéo et tu auras le droit à la fin à un petit bonus où je vais te partager la stratégie que j'ai mise en place. Bien évidemment, j'y ai investi de l'argent pour tester, quitte à perdre de l'argent. Tu sais bien que Investisseur Moderne se doit de tester toutes les compagnies afin que tu puisses avoir un retour direct sur l'efficacité. Sache que tu pourras également t'abonner à notre canal Telegram qui te partage jour après jour les gains et toutes les informations de la société. Et en plus, n'oublie pas, pour nous aider, nous donner envie de continuer à faire notre travail, de t'abonner à notre chaîne et évidemment, bien évidemment, de liker la vidéo. Allez, le teaser, on démarre, c'est parti et tu sauras tout. Je vais rentrer dans le vif du sujet, cette société s'appelle Atiora. C'est une société australienne qui est immatriculée depuis cette année, qui a bien évidemment montré toute la preuve, toutes les preuves officielles qu'elle existe bien, elle est immatriculée, il y a des documents officiels que tu pourras retrouver sur le site. Et je vais tout de suite commencer par un indice fiabilité que investisseurs modernes attribue à cette compagnie. Attention, en indice fiabilité, nous serons sur une note de 6 sur 10. Alors 6 sur 10, pourquoi tu sais bien que les critères sont très importants et les critères, je te les rappelle rapidement. La durée de vie de la société, qui sont les dirigeants, l'apport qu'elle va proposer réellement à sa clientèle, l'aspect marketing, la crédibilité globale et ce qu'il y a potentiellement une arnaque derrière. Bref, tous ces critères sont analysés pour te donner une idée précise de l'indice fiabilité. Sache et je te rappelle également que Investissement Moderne n'est pas du conseil en placement ou en conseil en finance. Donc, je te préviens à toi de gérer ton argent comme tu penses devoir le faire. Sache en tout cas que nous ne sommes en aucun cas responsables de la gestion de ton argent. Alors, maintenant on va voir, tout de suite on va rentrer dans la présentation d'Atura pour bien comprendre ce qu'est cette société. Alors, qu'est-ce qu'Atura Atura est une société qui va être considéré comme un fonds d'investissement. Tu vas y injecter de l'argent par rapport à un plan d'investissement que Atura va te proposer et elle, grâce à des technologies qu'elle va utiliser, eh bien, elle va pouvoir te faire générer de l'argent et un pourcentage de retour sur investissement en fonction de la technologie que tu voudras utiliser. Pour te la faire très courte, comprends que tu auras vraiment des analystes qui vont pouvoir utiliser ton argent sur des marchés comme le Forex, le trading, la crypto, mais également sur l'investissement auprès de ICO, mais également sur des investissements auprès de jeunes startups qui sont prometteuses. Ainsi, avec toutes ces méthodes et cette stratégie, eh bien, tu vas pouvoir générer un retour sur investissement journalier du lundi au vendredi, puisque le week-end, ça ne fonctionne pas. Et donc, lorsque tu vas investir dans un plan d'investissement, Sache que tu auras des bénéfices qui vont être journaliers. Donc ça, c'est relativement intéressant parce que tu peux voir très rapidement, donc dès le lendemain de la souscription à un plan d'investissement, dès le lendemain, tu auras tout de suite des intérêts qui vont te faire, qui vont arriver sur ton wallet et que tu pourras retirer tous les jours. Donc ça, c'est quand même très important. Donc en gros, tu es un investisseur, Atura utilise ton argent, elle va le faire travailler et dès le premier jour de ton souscription, eh ben le lendemain, tu vas générer des bénéfices. Tu pourras retirer dès que tu veux. Alors dans un premier temps, je te propose de voir comment est le site et tu verras que la qualité est vraiment au rendez-vous. Tout est clair, tout est ordonné, toutes les informations sont présentes, ce qui est quand même un très bon point, tu l'admettras. Alors là, nous sommes sur la page d'accueil. Tu peux voir que ici, tu peux cliquer sur « À propos d'Atiora, tu peux découvrir ce qu'il y a, les stratégies de développement, les technologies, dont je viens de te parler et l'aspect légal. Alors, on va cliquer immédiatement dessus et tu pourras ici arriver sur les certificats originaux que tu pourras bien évidemment télécharger concernant la création de la société, les plans d'investissement. Alors, nous y allons directement et tu vas vraiment comprendre comment ça fonctionne et combien tu peux gagner. Le plan Altcoin. c'est un plan Altcoin. Alors, on va mettre en USDT, ce sera plus simple pour bien comprendre. C'est un plan qui te permet de Investir entre 50 à 300 dollars et tu vas générer 1% en moyenne de retour sur investissement euh, sur 15 jours. C'est-à-dire que en gros, si tu mets 50 dollars, eh tu vas pouvoir, donc là on va faire une calculatrice, si tu mets 50 dollars dans 15 jours, jour ouvrés, tu vas pouvoir gagner 9,3750 dollars. Si tu mets 300 dollars, eh ça commence à être un petit peu plus intéressant puisque dans 15 jours, tu vas récupérer 56 dollars. Donc, tu seras à un retour sur investissement de 1% et c'est quand même relativement intéressant. Ce qui me plaît, je dois te l'avouer, c'est que c'est un plan d'investissement qui est court. Et donc, qui, est, qui dit court, dit minimisation des risques. Forcément, plus tu investis sur la durée dans telle ou telle société, plus il y a des risques. Ici, tu comprends que forcément, quand tu investis sur 15 jours, eh bien, tu réduis considérablement les risques de perte en capital. Le plan crypto, c'est un des plans auxquels j'ai souscrit. Et bien là, c'est un plan crypto qui va durer 25 jours. Tu seras d'accord que là également, le plan est très très court. L'investissement minimal est de 500 dollars. Et là, ce qui est intéressant, c'est que tu vas récupérer en moyenne 200 dollars au bout de 25 jours. Donc là également, alors tu verras que ma stratégie, celle où je vais te proposer d'aller jusqu'à 18 000 dollars à la fin de l'année, commence par l'utilisation d'un plan crypto. Alors, je ne vais pas tous te les détailler, puisque tu pourras t'inscrire via le lien qui sera en euh, commentaire pour découvrir ces plans en détail directement. Concrètement, tu auras un plan Crypto Plus avec 5000 dollars maximum, un plan ICO, un plan Margin Forex, un plan Margin Global, Venture et Shareholder. Je t'invite à créer un compte, c'est gratuit, tu te connectes, tu regardes tous les plans et par rapport à toi, tes objectifs, et euh, tes moyens financiers et ce que toi, tu as en termes de ressenti, on est, pas, on est tous différents par rapport à notre sensation d'investissement, et eh bien tu pourras décider s'il y a un plan qui te paraît euh, plus intéressant qu'un autre pour investir. Alors, je te livre tout de suite un avis personnel sur les points forts d'Atura. Tout d'abord, un, le site internet est très bien fait. Toutes les informations sont là, sont claires, il y a des documents, tu peux même voir des bilans comptable de tous les mois, de septembre, octobre, novembre et des résultats par rapport aux différents de stratégies qui sont utilisées Tout est clair, tout est limpide et tu y as accès directement. Deux, le service client. Tu as un numéro WhatsApp qui est accessible sur le site internet et bien évidemment, j'ai testé pour toi ce service client. J'ai envoyé un message vocal sur WhatsApp et tiens-toi bien, j'ai eu une réponse dans la minute. C'est-à-dire que j'ai eu automatiquement, donc ce n'est pas un robot, donc le robot, le robot m'a juste dit que j'ai bien, qu'il a bien reçu mon message et dans la minute d'après, j'ai effectivement un standardiste qui m'a répondu par SMS en répondant très précisément à ma question. Donc j'ai renvoyé un message vocal pour lui demander de me confirmer, de me préciser et comme tu peux le voir sur la photo que je vais t'envoyer, il m'a encore une fois répondu immédiatement. Donc ça, c'est quand même un point très très fort. Ça veut dire qu'il y a vraiment des gens qui sont là derrière. Autre chose, c'est une société qui a pignon sur rue, tu as l'adresse officielle, donc la société est vraiment trimatriculée, elle existe, et donc tu as vraiment une équipe qui travaille derrière par rapport à toutes les stratégies qui sont mises en place et par rapport à tous les services qu'elle te propose. Donc ça, si tu veux, aujourd'hui, ce sont pour moi les gros points forts, et le dernier et quatrième. Et c'est un point fort qui est très important, cela fait maintenant un mois et cinq jours que j'ai investi auprès d'Atura pourquoi j'ai attendu avant de faire cette vidéo Parce que j'ai eu l'occasion de faire déjà plusieurs fois des retraits. Je voulais m'assurer que tout fonctionne. Et aujourd'hui, je peux te le confirmer, les retraits fonctionnent facilement. Donc, dès que tu auras généré des commissions, soit d'affiliation, soit des commissions dues au service ou au plan d'investissement auquel tu auras souscrit, tu vas pouvoir faire une demande de virement et donc recevoir via les crypto-monnaies les sommes que tu désires. Donc ça... Pour moi, ce sont quatre grandes preuves d'une fiabilité et qui nous amènent justement à la note de 6 sur 10. Pourquoi je ne suis qu'à 6 Tout simplement, comme je te l'ai expliqué, la société est encore jeune et nous avons encore un peu de flou sur les dirigeants, sur leur passé, qui sont qu ils sont, ce qu'ils ont fait auparavant. D'où ma note de 6 sur 10. Maintenant, un autre argument qui est non négligeable, c'est que Atura paye. Il paye et sur des courtes durées. Et ça, c'est quand même, tu seras d'accord avec moi Très important. Alors, regardons maintenant comment investir. Tu as envie de mettre un petit billet. Alors sache que le premier prix, le prix minimum pour investir est de 50 dollars sur le plan altcoin qui dure 15 jours. Regardons tout de suite le back office et comment faire. Alors tu as créé un compte, tu es sur ton tableau de bord. Tu vas tout simplement aller sur reconstitution du solde. Et donc là, tu vas choisir une méthode pour ajouter de l'argent dans ton portefeuille. Concrètement, tu peux payer en BTC, en BCH, en USDT, via le réseau TRC20, ERC20 ou BEP20. Tu peux payer via Perfect Money, en ETH, en Litecoin, en TRX, en BNB, en BUSD ou en USDC ou avec ADA. Une fois que tu as choisi le moyen de paiement, alors moi je t'invite à utiliser des moyens de paiement qui ne te demandent pas beaucoup de frais exemple, le réseau TRC20, là, ça ne va vraiment pas te, te, te prendre beaucoup de frais. Tu vas tout simplement cliquer sur « Reconstitution du solde » et là, tu vas avoir ton adresse pour pouvoir envoyer de l'argent sur ton compte à Tura. Donc ici, tu vas copier-coller et donc c'est bien cette adresse que tu vas mettre dans ton compte euh, Wallet où tu as tes crypto-monnaies. Tu peux être sur crypto.com, sur Binance, sur Kraken, sur Coinbase, sur en tout cas ton wallet. Et donc tu vas saisir cette adresse. Sache aussi que tu peux tout simplement scanner le QR code et tu vas envoyer de l'argent directement auprès d'Atura. Une fois que tu auras cet argent, donc tu verras que l'argent va être disponible ici. Donc on imagine que tu as envoyé des USDT. Donc, ces USDT vont venir ici, tu vas les retrouver dans équilibre. Donc là, tu vois, moi, par exemple, j'ai 0,505 USDT. Ça, ce sont des gains que j'ai journaliers. Mais toi, on imagine que si tu as déposé 100 USDT, eh bien, ici, dans équilibre, tu aurais 100 USDT qui vont apparaître. Alors, tout simplement, derrière, eh bien, tu vas aller sur mes dépôts. Pardon, on va plutôt faire dépôt ouvert. Et là, tu vas choisir le programme que tu souhaites. Alors, tout d'abord, tu vas bien ici cliquer sur USDT. Si tu avais payé sur BTC, ben, tu aurais cliqué sur BTC. Si tu avais payé en ETH, tu aurais cliqué sur ETH. d'accord. Et derrière, donc, on va revenir sur USDT. Eh bien, Tu vas tout simplement choisir le plan que tu souhaites prendre. Et si c'est le plan Altcoin et que tu veux investir par exemple 300 USDT, et eh bien ici, tu vas cliquer sur 300 USDT. Et ici... La petite case, faites un investissement, ça va se mettre en vert et tu pourras cliquer. Alors moi, pour moi, ici, elle n'apparaît pas en vert parce que je n'ai tout simplement pas la somme pour pouvoir investir. Alors, je vais regarder si j'ai d'autres sommes. Alors, en BTC, là, je pourrais pas non plus. Alors, je pense que je à aucun moment, j'ai 10$. Donc, je ne peux pas te montrer directement. Mais voilà, à partir du moment où tu as 50 dollars, tu peux investir sur le plan altcoin en ayant transvasé les sommes de ton wallet extérieur vers Atura. Et donc, tu cliqueras sur faire un investissement. Tu devras également choisir et décider d'un code personnel de sécurité qui te sera demandé à chaque transaction. Donc, celui-ci, tu le noteras bien. C'est très important. Je vais te montrer concrètement les dépôts que j'ai effectués, les plans d'investissement auxquels j'ai souscrit pour te montrer que je crois effectivement au projet. Alors, on va aller tout simplement sur mes dépôts. Je vais aller tout en bas pour te montrer. Donc, le premier dépôt que j'ai effectué, c'est un dépôt crypto à raison de 500 USD. Et donc, au bout de 25 jours, j'ai gagné 183,85 USD. J'ai tout de suite ou très euh, rapidement après euh, ouvert un plan altcoin sur des guerres d'affiliation que j'ai fait. Donc ça, ça tombe depuis 7 jours. Un autre plan altcoin à raison de 150 ça tombe depuis 7 jours. Il y a 3 jours, j'ai ouvert... Grâce à des Bitcoins que j'ai reçus en affiliation à un autre plan altcoin, Et j'ai réouvert un plan crypto de 639,675 dollars. C'est par rapport à la stratégie que je souhaite mettre en place pour gagner 18 000 dollars avant la fin de l'année. Et je vais te l'expliquer un tout petit peu plus tard dans la vidéo. En tout cas, sache que voilà, tu vois bien que je crois au projet. Au total, j'ai fait 5 dépôts. Il y en a un qui a déjà été fermé, qui m'a fait gagner de l'argent. Et donc, je réinvestis tout simplement. Alors, tu sais bien que beaucoup de sociétés proposent des programmes d'affiliation et de parrainage. Atura en fait partie. Nous allons tout de suite rapidement voir le programme d'affiliation. Si tu aimes les services et que tu souhaites les partager autour de toi, eh bien, le programme d'affiliation est fait pour toi. Tout de suite, quand tu t'inscris, tu as un lien de parrainage. On va voir ensuite où il se situe. Et tu vas pouvoir, en le partageant, faire affilier ou faire investir des personnes auprès d'Atura. Sache que, au départ, tu es partenaire et donc tu vas pouvoir toucher 5% de commission sur les personnes de niveau 1 que tu auras parrainé en direct. Tu pourras toucher 2% sur des personnes de niveau 2, c'est-à-dire les filleules de tes filleuls directes et ainsi de suite jusqu'à 4 niveaux. Ensuite, il faut passer certains grades pour gagner un peu plus en affiliation. Mais là, tu pourras aller voir sur le site, pas besoin que je m'éternise là-dessus. En tout cas, c'est vrai qu'il faut avoir une vraie démarche pour... Euh, s'investir et chercher justement à développer ce réseau. Mais tu as bien compris que ici, ce n'est même pas forcément important puisque de toute façon, juste le fait d'investir toi à titre personnel te fait gagner de l'argent. Alors, où est-ce que est ce lien de parrainage Donc, tu vas aller sur mon compte et ici, tu verras qu'il est visible à peu près partout. Donc là, par exemple, copier le lien de parrainage. Donc, tu cliques et puis tu l'as, voilà, tout simplement. Et puis, tu le transfères à n'importe qui. Donc, c'est un lien qui est assez simple. Et puis euh, voilà, tu peux le donner à n'importe qui. Alors on continue. Tu as bien compris qu'effectivement tu pourrais gagner de l'argent avec Atura, mais tu as des doutes, tu as des craintes, et je vais tenter de voir quels sont les freins qui pourraient t'empêcher d'investir. Alors tout d'abord, le premier frein, c'est et ça pourrait être le manque cruel d'informations sur les dirigeants. Effectivement, il se peut ou il se trouve que on aime bien tout savoir sur le passé des dirigeants, que qu'ont-ils fait auparavant. Où est-ce qu'ils en sont Est-ce qu'ils ont déjà mené des business à terme Est-ce qu'ils sont déjà en réussite Mais sache en réalité que ceci n'a pas beaucoup d'importance. L'autre critère est un critère que la société est jeune. Et effectivement, comme toute société jeune, elle peut ne pas passer le cap des 1 an, 2 ans et donc être très vite en faillite, entre guillemets, ou en tout cas explosé au vol. Et donc forcément, bah là tu perdrais... Ton investissement et ton capital. L'autre possibilité, c'est qu'il y ait une arnaque bien cachée, bien déguisée, bien organisée. Et là, dans ce cas-là, effectivement, là aussi, tu perdrais ton capital. Et effectivement, ça reste une possibilité qui est toujours très, très difficile à mesurer, mais qui est bien réelle. Et l'autre possibilité également qui pourrait te freiner, c'est le fait que tu doives investir en crypto-monnaie. Si tu n'as jamais fait ça, ça pourrait te freiner. Alors, je ne veux pas te dire ce que tu as à faire, mais sache que à notre époque, tu te dois quand même de maîtriser un petit peu l'univers des crypto-monnaies, au moins de posséder un compte ou deux en crypto monnaie sur des wallets qui sont fiables et ça te permettrait quand même de rester un petit peu moderne et de vivre avec notre époque. Ça, c'est indéniable. Voilà pour ce qui est des freins qui pourraient t'empêcher d'investir chez Atura. Alors maintenant, qu'est-ce qui pourrait te donner envie d'investir Eh bien tout simplement, c'est que quand tu vois ce que te ramène ton livret A, à, à la fin de l'année, tu as de quoi péter un câble. Et je pense que tu seras d'accord avec moi. Et même si tu as souscrit déjà dans divers investissements auprès de ta banque ou dans l'immobilier ou dans euh, le forex ou le trading, eh bien tu sais déjà que ce n'est pas toujours évident. Ici, le revenu est stable, euh, fixe, et tu le sais à l'avance. Et moi, c'est ce qui me plaît. Et l'autre chose qui me donne envie d'investir, c'est que tu peux très bien investir sur des courtes durées. Parce que tu sais très bien qu'il y a d'autres produits, d'autres sociétés qui te proposent de placer ton argent et ton argent est bloqué pendant une certaine somme. Et donc là, en attendant, eh bien, ton argent ne travaille pas réellement ou en tout cas, tu ne peux pas rompre le contrat quand tu veux. Ici, sur des périodes plus courtes, c'est quand même très intéressant. Et si tu as déjà investi en crypto-monnaie, eh bien, tu sais que de temps en temps, ou des fois, ça peut être très, très long. C'est-à-dire que tu as misé un petit billet sur une petite crypto et tu te dis wow, « Waouh, si elle grimpe, elle grimpe, elle grimpe, je vais gagner beaucoup d'argent. » Oui, sauf que tu sais aussi que tu peux attendre toute ta vie en réalité. Alors que là, c'est quelque chose qui est déjà clair, acté, limpide, de courte durée et qui est efficace. Et moi, c'est ce qui me plaît. Alors maintenant, nous allons voir ma stratégie pour que tu puisses savoir comment investir 500 dollars et les transformer en à peu près 18 000 Regardons ça maintenant de plus près. Alors, comment ça va se passer Tout d'abord, tu verras que là, dans la première case, nous verrons le jour d'investissement, le nombre de jours, la mise de départ, les gains et au final, ce que ça va faire. Alors, sur le premier mois, tu vas investir, comme nous l'avons dit, 500 dollars Et au bout de 30 de jours, tu auras généré 206 dollars de gains et donc ce qui fait un total de 706 que tu vas réinvestir intégralement. Et là, nous sommes sur des plans crypto, d'accord le plan crypto, c'est un plan qui te demande d'investir au minimum 500 dollars. Puis, tu vas générer 291, ce qui va te faire 298, que tu vas réinjecter. Tu as bien compris, à chaque fois, tu vas réinjecter l'intégralité de la somme jusqu'à ce que, qu'au septième mois, tu arrives à la somme de 5609 dollars de générer. Et là, ça commence à être très intéressant. Je te rappelle que à tout moment, tu peux retirer tous tes bénéfices. Et c'est-à-dire que par exemple, à la fin du troisième mois, tu peux tout simplement repartir avec tes 1409 dollars. Donc, ça, c'est très important à comprendre. Ici, c'est une stratégie que je te propose si tu as envie d'aller chercher de plus grandes sommes. Et là, à partir du huitième mois, tu ne vas plus souscrire à un plan crypto, mais tu vas prendre le plan crypto plus. C'est-à-dire que là, c'est 5000 dollars minimum, mais la rentabilité est beaucoup plus élevée. Et en investissant les 5609, tu vas générer 4599, ce qui est énorme. Et donc, à la fin de ce mois-ci, eh bien, ton capital aura quasiment doublé. Et on va refaire ça encore une fois. Et ce qui fait que deux mois après, tu vas être le joli possesseur d'une somme qui atteint les 18 579 dollars. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses. Et encore une fois, ce ne sont pas des conseils d'investissement. Mais le jeu en vaut peut-être la chandelle, effectivement. Et là, effectivement, en partant de 500 dollars, on arrive bien à 18 500 dollars. 79 Voilà les amis, la stratégie d'Atiora ainsi que toute la présentation, le test et mon avis euh, ont été partagés avec euh, la plus grande honnêteté. J'espère que ça t'a donné envie d'investir ou pas, c'est pas très important. L'essentiel c'est que tu aies toutes les informations pour que tu puisses décider. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner au canal Telegram, ça va te permettre de voir mes gains en temps réel et l'évolution de la société. N'oublie pas également de t'abonner à la chaîne et également de liker la vidéo. Je te remercie, ça me donnera envie de te partager d'autres nouvelles vidéos. Et je te dis à très vite. Ciao